Il y a un appel au secours qui a été lancé par les collègues et le président Charles entendu il nous a appelé rapidement pour venir récupérer des masques qu'ils avaient pour mettre à disposition de la profession. Il n'y en a pas pour tout le monde, mais c'est un geste qui est important. Nous sommes tous les jours au chevet des malades de manière à ce que nous puissions apporter le, ce qu'ils nous demandent. Et ce que... La vie nous demande, parce qu'il faut absolument que nous puissions faire le nécessaire pour soigner les malades en Guadeloupe. C'est près de 4000 masques que nous avons aujourd'hui livrés, des gants, des blouses, des charlottes, des solutions hydroalcooliques que nous avons collectées dans tous les lycées, en collaboration avec les professeurs de lycée que je tiens à féliciter, pour pouvoir accompagner ces personnes. Nous avons commandé 200 000 masques, hein, c'est la solidarité comme je le dis, hein. il y a beaucoup de personnes à accompagner, c'est pour cette raison. Nous avons commandé ces 200 000 masques. Nous savons que c'est très difficile parce qu'il n'y a pas d'avion, mais nous essayons de faire le maximum pour faire entrer en Guadeloupe ces masques rapidement.